Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième phase de migration de Little Rabi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici nous parlons des crypto-monnaies. Alors, si vous êtes intéressé par le sujet, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo. Little c'est un shitcoin qui est lancé sur le marché il y a de cela plus d'un an. À force de constater la stagnation du prix de ce jeton, l'équipe derrière le projet a mis en place une migration entre temps la première phase était terminée et bon nombre d'agences ayant cette pièce n'ont pas pu effectuer cette migration c'est ainsi que l'équipe décide de lancer la deuxième vague de migration qui va débuter le 9 septembre le message est lancé via leur compte twitter et ce message disait ceci Bonjour Little Rabbi Army, Notre deuxième migration commencera dans 10 jours Les utilisateurs qui n'ont pas encore migré vers la V2 Peuvent rejoindre le groupe de migration En utilisant le lien ci-dessus Et ce message est posté le 30 août 2022 Et si on fait même les mathématiques On se rendra compte que du 30 au 9 Septembre, on aura exactement 10 jours. Et toujours sur ce compte Twitter, le deuxième message est d'informer la communauté de cesser de payer la première version du jeton. Pour ceux qui désirent payer la V2 de Little Rabbit, ce jeton est négocié actuellement sur trois plateformes à savoir PancakeSwap, Radio Chic et P2P b 2 b Et pour ceux qui se demandent pourquoi ils ont lancé la deuxième phase de migration, Donc, sachez ceci. La première version de l'Etry avait 427 754 holders. Pourtant, la V2 à l'heure actuelle en a 11 475 holders. Ainsi, le 40 entre les deux versions est tellement énorme. Pour toute information supplémentaire, rendez-vous sur le site web du projet en question, ou soit sur leur compte Twitter, ou soit sur leur canal Telegram. Et là, vous aurez toutes les informations nécessaires. Bon, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de l'été Est-ce que l'été pourra un jour atteindre les 1$? Un centime grâce à cette immigration. Ciao pour une nouvelle vidéo.